Isa, je réponds à ta question. Euh, oui, c'est comme se reconnecter d'âme à âme. Euh, L'âme, c'est ce qui vibre en toi. L'âme, c'est le niveau de conscience qui, qui a tous les possibles, tous les futurs, tous les passés que tu as déjà vécu ou pas encore vécu, qui est hors de l'espace-temps et qui te communique avec toi à travers des intuitions. Et ce qu'on appelle l'intuition, moi j'appelle ça de l'information. Je pourrais dire que j'ai tellement pratiqué l'intuition, que bah, j'ai travaillé sur moi, toutes les expériences que j'ai vécues, que l'intuition devient de l'information, que j'ai, que je suis capable, à partir d'une simple question, d'une personne que je ne connais pas, que je peux lui raconter sa vie, et j'en ai à la prétention. Et pourquoi je parle de prétention Parce que le groupe résonne ça ce soir. J'ai la prétention euh, de me de dire que je suis le meilleur, je suis la meilleure. Est-ce que j'ai la prétention de dire que je suis doué Est-ce que j'ai la prétention de dire que je suis capable d'avancer par moi-même dans le monde Donc voilà un peu le, euh, la thématique du soir. Et j'ai encore euh, bifurqué sur la question. Donc oui, c'est comme se reconnecter d'âme à.